bon alors on va continuer notre aventure sur euh, sur les cartes de la conscience euh, on en a vu déjà certaines très simples hein. je vous avais aussi expliqué au début la notion de émergence et puis on a vu une carte très simple la semaine dernière à savoir euh, donc euh, pré rationnel rationnel trans -rationnel. et là on va continuer vraiment notre notre aventure sur euh, ce qu'on appelle de l'ego vers le cosmos il s'agit d'une autre carte, elle se superpose, hein, bien entendu, comme, comme toutes les cartes qu'on fait, en fait sur, un, sur un terrain. On peut faire, je le répète, des cartes topographiques, euh, des cartes euh, de cadastre, des cartes des, de, de la végétation, des forêts, des sols, des sous-sols, etc. Et eh bien, on fait un petit peu la même chose concernant la conscience. On a donc des données assez intéressantes là-dessus. Alors, euh, que je le précise, je ne l'avais pas fait dans les, dans les lives précédents, je tire beaucoup de mes connaissances et de mes réflexions là-dessus sur deux personnes dont j'admire profondément le travail, qui m'ont profondément inspiré, à savoir Ken Wilber, donc philosophe et mystique américain, toujours toujours vivant, assez âgé maintenant, mais toujours très actif, qui a écrit vraiment des choses absolument extraordinaires et qui a fait vraiment un travail de synthèse hein, sur l'ensemble des cartes de la conscience qui existent. Il a, il a vu finalement des formes assez universelles. Et puis, on a quelqu'un d'autre qui s'appelle Gene Gebser, lui d'origine suisse et qui a fait un travail absolument remarquable sur, le, sur la, la conscience et que vous trouverez dans un ouvrage, son ouvrage majeur, malheureusement pas traduit en français, mais qui s'appelle The Ever-Present Origin, Ever Origin. Voilà, et qui m'inspire beaucoup. Alors, je vais parler aujourd'hui d'une carte encore assez simple puisqu'elle fonctionne sur quatre ou cinq niveaux, ça dépend un petit peu comment, euh, comment on les voit, ces cartes, comment on veut en parler en tout cas. Il s'agit donc de, du stade égocentré, sociocentré ou socio-ethnocentré, mondocentré, planète-centré et cosmocentré. centré et Je vais donc commencer par vous donner un petit peu ces, ces détails qui relatent un petit peu l'histoire de, de notre conscience, donc du cheminement dans la conscience qu'on peut avoir à la fois individuellement et on va le voir aussi collectivement au niveau de nos, de nos organisations collectives. Alors, je commence par ce qu'on appelle la conscience égocentrée. Eh bien, on est tous avec cette conscience égocentrée, on vient au monde avec cette, cette conscience. Hein, sans que Ça constitue déjà le point de départ de l'enfance, hein, donc la, la constitution du soi. On a, on a un corps, on prend conscience d'un soi, de quelque chose qui existe dans le monde sans forcément avoir justement construit la distinction entre le soi et le non-soi. En fait, tout existe en tant que soi, donc l'autre n'existe pas encore. On connaît bien, par exemple, au stade de 9 mois, l'angoisse du bébé qui, lorsque sa mère disparaît au coin de la porte, se met à pleurer parce qu'une partie de soi, quelque part, disparaît. Et Jusqu'à l'âge de 5 ans, en général, donc dans la construction de la petite personne, eh l'enfant, le, par exemple, ne sait pas forcément faire la différence entre l'inerte et l'animé, entre l'inerte et le vivant. Donc, on voit bien que cette membrane doit se construire. Il s'agit d'une membrane, bien sûr, psychique et une membrane corporelle qui s'installe avec cette notion du soi. Et lorsque cette notion du soi se construit, évidemment, l'enfant va passer vers le stade suivant, à savoir le stade sociocentré. Ça veut dire qu'il y a les autres, il n'y a pas que moi. Je dois composer avec mon petit frère, mon petit, ma petite sœur, avec les personnes qui, euh, qui m'entourent. Sur sur, je reviens sur la notion de égocentré. Euh, elle peut, elle continue bien sûr, elle ne s'efface pas hein. au stade adulte, elle continue par exemple, on peut avoir des moments dans la journée, je ne sais pas, on discute et puis on interrompt quelqu'un ça veut dire qu'à ce moment-là, une conscience égocentrée prend le dessus, j'ai besoin de parler j'ai un besoin personnel qui prédomine sur la notion de l'autre ou du collectif, voilà des exemples hein, où la structure égocentrée continue je précise en fait que chacun de ces stades, chaque fois qu'un stade nouveau arrive, il ne fait pas disparaître le précédent. Je vous ai parlé d'émergence. On dit bien que chaque nouveau stade, on peut le voir comme une sphère hein, plus grande que le précédent, il transcende et il inclut. Il inclut, ça veut dire que peu importe le niveau de développement que l'on peut avoir dans notre cheminement de conscience, on garde les structures d'avant, ça se construit autour. Donc l'ego continuera d'exister. Maintenant, ce qui va évoluer peut jouer sur le rapport à l'ego. Reste-t-il le patron ou bien devient-il un, un espace sensoriel comme les autres voilà, là, voilà une question d'évolution. En tout cas, donc, euh, en tant qu'adulte, nous continuons d'avoir des structures égocentrées et même certains adultes, on en connaît, j'imagine, chacun autour de soi, des connus ou des moins connus, vont rester, vont demeurer dans des structures essentiellement égocentrées. Ça veut dire, il y a moi et puis il y a les autres. J'imagine qu'on pense à certains personnages publics, on peut penser à Trump, hein, par exemple, mais, mais bien d'autres, bien entendu, dans les, dans les personnages publics qui fonctionnent essentiellement sur, ce, sur ces structures de conscience. Quand on continue ce cheminement, notre cheminement en tant que personne, eh bien, donc dans l'enfance arrive l'école, l'autre, le petit frère, la, la grande sœur, peu importe, il faut partager, il faut partager la parole, il faut partager l'espace, il faut partager ses jouets, son repas. Donc on entre dans la relation d'altérité avec ses parents également, et lorsque cette conscience continue en tant qu'adulte, à ce moment-là, on entre dans des notions comme le clan, la famille, la famille étendue, la religion, l'ethnie, la nation, toutes les formes de pensée de nationalisme, le corporatisme. Donc tout ce qui fait qu'il va nous identifier à un nous qui constitue la norme, donc nous constitue la norme et les autres la non-norme. On peut les considérer comme des ennemis ou des amis, peu importe, mais on a vraiment cette différenciation entre une norme, une référence, un centre de gravité, ce « nous », dont je le répète, le clan, l'ethnie, la religion, la nation, peu importe, le corporatisme aussi, on le trouve beaucoup dans le monde de l'entreprise, et puis le « non-nous », les autres, qui fonctionnent différemment. Voilà la conscience, Donc on va appeler socio-centrée, ou on va aussi ethno-centrée, puisque ça a souvent fait très aux euh, notions ethniques, et donc aussi culturelles. Si on continue d'évoluer, eh un humain peut entrer dans une conscience dite « mondo-centrée mondo ». ça veut dire qu'on fait l'expérience de l'universalisme, de l'humanisme. La conscience « a par exemple donné naissance au droit de l'homme. Donc, une expérience qu'il y a finalement derrière la diversité des formes, des formes humaines, des couleurs de peau, des origines sociales, des croyances aussi, des cultures. Eh bien, on sent quelque chose d'universel. On fait l'expérience, littéralement, d'une essence. Et cette expérience de l'essence a donné lieu, justement, à l'universalisme. Donc, de dire, finalement, peu importe les différences, il y a beaucoup plus de choses en commun qui nous réunissent, donc universel, en tant qu'humains. Et ça donne lieu aussi à la pensée, qu'on connaît bien, à la pensée humaniste et la notion des droits de l'homme. Alors, dans ce, cette conscience modocentrée, ça donne aussi. Quand ça a continué, hein, puisqu'on voit aussi qu'il y a des tas de sous-gradations dans ces grandes sphères dont je vous parle, plus récemment, ça a donné lieu aussi à la pensée écologique, mais plutôt une écologie humaniste, utilitaire. Ça veut dire de dire, il y a bien entendu nous les humains qui restons le pinacle d'évolution, le, le, le centre de gravité, et puis il y a d'autres espèces qui existent, mais qu'on va voir plutôt en tant que tout. On va parler des animaux, on va parler d'écologie, d'écosystème, on va parler d'espèces au pluriel, donc, de grandes catégories, sans forcément, rester, sans forcément avoir une connexion empathique très profonde avec elles. Donc, plutôt une notion utilitaire. Par exemple, on va dire la forêt vierge. La forêt vierge va servir pour équilibrer le climat et donner de la biodiversité. Voilà des concepts comme ça. Ça reste malgré tout, sans qu'on s'en rende compte, ségrégationniste, hein, puisqu'il n'y a pas encore l'expérience forcément de, de l'empathie, de conscience. On peut aimer les animaux, mais on justifie leur existence plutôt par des notions utilitaires. Si une conscience continue, donc elle va passer d'un stade mondo centré à ce qu'on peut appeler planète centrée. Souvent, on va, voir, on va dire cosmocentré planète centrée, un petit peu la même chose. Je préfère quand même rentrer dans cette distinction. Planète centrée, ça veut dire notamment qu'au-delà de l'universalisme humain, on fait vraiment l'expérience d'un universalisme de conscience. Ça veut dire qu'on développe cette faculté, cette capacité de se relier à d'autres formes de conscience, donc non humaines, donc bien sûr les êtres sentients. On appelle ça d'ailleurs le, le, le, le, le sentientisme. C'est difficile à, à prononcer. Le sentientisme, ça veut dire, au-delà de l'humanisme, il s'agit vraiment de faire cette expérience que nous existons en tant qu'êtres multiples, avec des formes multiples, avec des intelligences multiples avec des consciences multiples, différentes, mais pas hiérarchisables. Ça veut dire, tout ce qui consiste à faire une hiérarchie nous renvoie dans soit ce qu'on pourrait appeler l'humanisme, ça veut dire une forme ségrégationniste vis-à-vis -vis des animaux, soit dans ce qu'on appelle tout simplement le spécisme, ça veut dire une notion de hiérarchie basée sur des critères de capacité, ce qu'on appelle aussi le capacitisme. Ça veut dire, si un autre être a des capacités moindres que moi ou différentes, je vais le placer dans une hiérarchie, inférieure à moi, et donc justifier cette hiérarchie par ce principe de capacité. Si on continue dans, cette, dans ce cheminement du, de, la, de cette conscience planète-centrée, et donc de se sentir être, un être vivant, un terrien, donc terrien ça dit tout, ça veut dire un être qui habite sur la Terre, peu importe son, son état ou sa, ou sa forme, donc si on passe de ce sentientisme, cette expérience de la conscience reliée sur la planète, on peut entrer dans une, dans une autre étape, encore plus grande, plus vaste, qui transcende, je le répète, et inclut les précédentes, à savoir l'expérience cosmos-centrée. Alors là, cosmos, vous l'avez vu quand j'ai parlé de, ce, de cette rencontre, euh, j'écris cosmos avec un K. Je reprends ce qu'a fait Ken Wilber là-dessus justement puisqu'il fait aussi cette, cette distinction cosmos avec un k au sens où les Grecs l'entendaient puisqu'ils éprouvaient « cosmos avec un k ça veut dire toute la réalité tout ce que tout ce qui toute la phénoménologie du monde donc on va mettre dans le cosmos avec un k autant bien sûr les planètes les étoiles ça veut dire le, le, le cosmos avec un c tel qu'on a l'habitude de le voir mais on va y faire entrer aussi toute la subjectivité, toute l'expérience subjective qu'on peut avoir, les poèmes, l'argent, la relation humaine, les expériences non humaines, subjectives comme objectives, font partie aussi du cosmos. Ça veut dire tout le monde manifesté, objectif parce que perçu par d'autres, par des sens, ou subjectif parce que perçu et vécu à l'intérieur d'une subjectivité, encore une fois, humaine ou non humaine. L'expérience cosmocentrée nous fait descendre aussi dans ce qu'on peut appeler la conscience cosmique. Ça veut dire qu'il y a une conscience, il y a de la conscience. Et pas simplement sur une perception intellectuelle, mais sur une expérience réelle. Une conscience cosmocentrée, lorsqu'on entre dedans, on perçoit notre être comme l'univers entier. Ça veut dire tout, finalement, fait partie de soi et le soi fait partie de tout. Il ne s'agit pas simplement, je le répète, d'une construction intellectuelle qu'on peut comprendre assez facilement, mais vraiment d'une expérience qui se joue à l'intérieur de l'être et là qui nous fait transcender, dépasser la notion des formes. Puisqu'on fait l'expérience, évidemment, que toutes les formes se transforment. Elles ont, il y a ce que les bouddhistes appellent la permanence de l'impermanence. Et donc, tout va se transformer tout le temps. Rien ne dure, rien ne reste. Tout se transforme et pourtant, la conscience continue. Elle va se densifier se manifester dans une forme duelle, mais passagère. Voilà. Et donc, il y a cette expérience intérieure, évidemment, extrêmement forte, qui peut, euh, se, qui peut avoir lieu euh, à des moments bien précis dans la journée ou dans le cheminement, ou qui peut devenir un état permanent. Et ça me permet d'ailleurs d'introduire une notion aussi que Ken Weber développe bien, ce qu'il appelle la différence entre les « states » et les « stages ». Si je commence par les « states euh, », on pourrait dire en français, des états, des états de conscience. Ça veut dire des états passagers. On peut avoir à des moments de notre vie par de la méditation, par la prise d'une substance, par un événement très fort, inattendu, qui, on va dire, qui déconstruit toute notre matrice, notre, notre, notre conception du monde. On peut avoir comme ça des états de conscience modifiés et qui nous font littéralement ce qu'on appelle une expansion de conscience et passer par exemple d'un état socio-centré à un état mondocentré ou bien d'un état mondo-centré à planète-centrée, ou même de mondo-centré à cosmo-centré. Ça peut sauter comme ça, des, des échelons. Et puis, il y a la notion de stage, dont parle Wilbert, qu'on pourrait appeler d'une étape. Là, ça veut dire qu'on va s'installer dans cette étape-là, on va s'installer dans cette conscience, elle devient prédominante dans tous les moments de notre vie, dans notre sommeil, dans notre engagement social, dans notre façon de vivre la pensée, dans notre façon de vivre notre corporalité. Alors, on voit bien que on sent bien déjà à titre individuel que nous évoluons dans ces, dans ces différentes étapes, jusqu'à un certain niveau, je vais revenir là-dessus. On ne peut pas simplifier ou sursimplifier tout ça. Euh, ça se complique un petit peu parce que tout ça fonctionne aussi sur ce qu'on appelle des lignes de développement. Par exemple, exemple typique, on peut voir beaucoup de gens qui ont une, une ligne de développement intellectuel mondocentrée, par exemple des gens qui vont tout à fait signer en bas de la page pour l'universalisme pour les droits de l'homme, etc., mais qui, par contre, dans leur ligne de développement émotionnel peuvent rester dans des stades égocentrés ou sociocentrés. Ça veut dire, oui, les droits de l'homme, enfin, le jour où quelqu'un vient m'enquiquiner à côté de chez moi, l'universalisme, il en prend un sacré coup, et je peux avoir une réaction tout à fait sociocentrée, voire égocentrée. Donc voilà, on a un cas typique qu'on peut voir, donc, qui existe assez souvent. Donc, il faut aussi voir ça à l'aune de différentes lignes de développement, comme justement la ligne de développement de l'intellect, la ligne de développement du corps, comment on connaît son corps, sa corporalité, la ligne de développement, bien sûr, sur les émotions, et aussi des lignes de développement sur des formes d'expression artistique, par exemple. Donc, il y, a, voilà, il y a beaucoup de choses, en fait, qui vont permettre de déterminer, en quelque sorte, un centre de gravité d'une personne ou d'une organisation. Il ne faut pas simplement voir ça comme quelque chose d'uniforme, il faut le voir au niveau des, li des lignes de développement. On peut aussi faire le constat qu'on peut avoir une personne très avancée sur une ligne de développement, par exemple la ligne de développement spirituelle donc qui a pu avoir des états par exemple cosmocentrés et puis qui par contre n'a pas complètement résolu dans son cheminement, dans son exploration intérieure des questions émotionnelles, des questions de, de l'inconscient etc et qui lorsqu'elle va se trouver mise dans des situations qui viennent solliciter des souffrances, des choses non résolues dans, le, dans la partie de, de la ligne de développement sur les émotions, eh bien, cette personne-là va péter les plombs. Et en fait, on s'aperçoit que ça constitue un peu le maillon faible hein, de l'ensemble du développement. Donc, on a tout intérêt, bien entendu, à s'intéresser à l'ensemble de nos lignes de développement et se dire, ben voilà, la plus faible, j'ai quand même peut-être intérêt à la développer parce qu'elle peut se trouver en travers d'autres lignes plus développées que j'ai. Donc, voilà un cas très classique hein, où une ligne de développement peu développée Va à un moment ou à un autre stopper d'autres lignes de développement. On le voit souvent, par exemple, chez de grands artistes qui ont poussé des lignes de développement, par exemple, dans la, dans la musique ou dans la peinture, et qui vont exprimer des choses absolument extraordinaires sur cette voie d'expression. Et à côté, par exemple, ils peuvent se droguer, ils peuvent euh, voilà, fonctionner sur les drogues, avoir des vies relationnelles ou euh, émotionnelles absolument misérables parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de développer euh, d'autres, de toucher à d'autres lignes de développement. Alors, voilà un petit peu pour ces lignes de développement et le centre de gravité. Maintenant, on va s'intéresser aux organisations, parce que j'ai parlé de ça déjà au niveau individuel. Au niveau des organisations, on voit que la plupart des organisations pyramidales que nous connaissons, hein, donc, euh, qui constituent en fait l'essentiel des moyennes et grandes organisations, fonctionnent sur une conscience essentiellement socio-centrée. Tout simplement parce que, déjà, lorsqu'on a une structure pyramidale, on a une structure en silo, on a une structure qui fonctionne sur une notion de territorialité. Il y a nous et il y a les autres. Il y a une dialectique du territoire. On va parler aussi de marché, on va parler de nation, etc. Donc, il y a toute une dialectique sur laquelle l'intelligence collective pyramidale se construit, à commencer aussi par la propriété. Ça, vous m'avez beaucoup entendu parler dans de, dans de nombreuses conférences. Sur la partie mondo, la, la partie conscience mondiale, eh bien il y a effectivement certaines organisations pyramidales, mondiales, Bien sûr, on peut penser par exemple aux Nations unies, hein, qui ont donc euh, évidemment un rôle beaucoup plus mondocentré. Mais beaucoup, euh, par exemple, les, euh, les multinationales, restent, par contre, pour elles, bien que structurellement mondiales, elles restent totalement anthropocentrées et elles restent même sociocentrées, puisqu'il y a bien un nous hein, qui prédomine, qui veut conquérir le monde, souvent contre les autres, par le jeu de la concurrence ou simplement par le conflit des idéologies d'une organisation par rapport à. À d'autres idéologies. Voilà ce qu'on peut voir. Alors voilà pour donc le, je le disais cette intelligence collective pyramidale essentiellement socio donc fondée parce que fondée sur la dialectique de la propriété. Alors maintenant que peut-on dire de l'intelligence collective volumidale dont je parle beaucoup Alors elle elle se dirige vers une conscience elle construit en fait elle institutionnalise une conscience mondocentrée. Ça veut dire qu'elle commence effectivement à tisser cette cette conscience planète et même peut-être elle commence à tisser ou institutionnaliser une conscience planète ou terreau centrée donc au niveau de la planète. Donc il y a un monde centré dans le sens où oui, ça connecte les humains dans une forme d'anthropomorphisme, mais également elle commence aussi à travers Internet à tisser des humains qui font cette expérience de conscience planète centrée. J'en fais l'expérience, notamment, parce que j'ai appris aussi à utiliser donc, Internet avec cette conscience transrationnelle dont je vous parlais précédemment, où on se met à voir la réalité, non plus simplement à travers des causalités logico-déductives, mais à travers aussi une expérience de synchronicité. En fait, la réalité devient essentiellement un espace de synchronicité. Ça veut dire où le sens se construit autour de soi et à travers soi. Et on peut utiliser Internet, justement, pour... Euh, en, se, en se construisant, enfin en utilisant cette expérience-là de la synchronicité. Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire, par exemple, que si je m'aligne bien et que je me mets à explorer des fils Twitter ou différents fils sur, sur Facebook, sur les médias sociaux, ou sur les fils YouTube, etc. Je peux aussi regarder mon mail à ce moment-là. Eh bien, je vais faire l'expérience souvent entre mon alignement et puis ce qui se passe, ce qui arrive. Tiens, je vais connecter avec la bonne personne. Tiens, il y a une information qui va, qui va arriver, qui va nourrir exactement le fil de questionnement que je pouvais avoir peut-être la veille ou durant mes rêves la nuit précédente. Voilà, donc ça, on peut faire cette expérience de la synchronicité sur Internet. Et de mon point de vue, d'un point de vue évolutionnaire, peut-être qu'Internet, plutôt qu'un simplement un réseau géant, on va dire tel que vu dans le monde rationnel, ça peut aussi peut-être constituer un espace de synchronicité ou de providence. Et là, j'aurai l'occasion de développer ça dans d'autres lives évolutionnaires. Alors, pour finir un petit peu ce tour d'horizon, comment peut-on décrire, en fait, à l'aune de cette carte, hein, je le répète, donc égaux, sociaux, mondaux, euh, planètes et cosmos centrés comment peut-on voir un peu la situation actuelle du monde alors déjà, on a des données sociologiques. Par exemple, en sociologie, la sociologie nous montre très clairement qu'aujourd'hui, à peu près 70% de l'humanité reste sociocentrée. Ça veut dire le nationalisme, la religion, le corporatisme. J'entends bien sûr la population donc plutôt adulte en tant que collectif. Donc ces idéologies-là vont prédominer. Il suffit d'ailleurs d'entendre les discours politiques, même les programmes politiques, peu importe les pays, on va bien voir qu'il y a bien une notion de préférence nationale, donc de nationalisme. Il y a bien, alors parfois il peut y avoir de l'universalisme bien entendu, mais finalement on s'aperçoit que l'essentiel du discours se fonde quand même sur des notions essentiellement donc socio-centrées. On peut voir aussi que une société, lorsqu'elle se met à stagner, ça veut dire qu'elle n'arrive plus à fonctionner dans le stade où elle se trouve, par exemple un stade socio-centré. Eh bien ça doit bouger. Alors comment ça bouge eh bien, justement, on le voit aussi à l'échelle individuelle, soit on va faire un saut dans le vide, ça veut dire on va passer à une conscience plus vaste, soit on régresse. Alors, si on régresse à l'échelle d'une société, eh bien, par exemple, on peut avoir une société auparavant mondocentrée, donc plutôt universaliste, prenons les États-Unis, par exemple, et elle va régresser vers des formes de nationalisme, voire éventuellement vers des formes complètement égocentriques. Ça veut dire donc une régression, on a peur, on ne sait plus avancer et on régresse. On le voit aussi au niveau individuel, on peut se sentir que toute la réalité on a pu construire dans notre psychisme, peut-être une réalité socio-centrée par exemple, ça nous fait peur, ça marche plus, ça déconne partout, et bien je régresse vers une forme égocentrée, ça devient moi, moi, moi, contre les autres, et non plus moi avec les autres. Ou bien je peux dans ma vie avoir une pensée tout à fait universelle, Ouais, mais ça se passe pas très bien, et je vais régresser par exemple vers une pensée nationaliste ou religieuse, donc tout à fait socio-centrée. Donc ça fonctionne comme ça pour l'individu, et ça fonctionne évidemment comme ça pour les collectifs. Donc on voit aujourd'hui, notamment dans ce monde, dans cette planète, cette société humaine qui est en pleine bousculade, en pleine transition, on voit quelque part s'opérer une séparation entre des formes de conscience et des collectifs qui reviennent en arrière, et on va le voir vers des idéologies religieuses, des formes d'intégrisme religieux ou des nationalismes, ça parle exactement de la même chose, ça veut dire une régression souvent, vers du socio-centré, là où il pouvait y avoir éventuellement du mondo-centré. Mais on peut voir aussi en même temps un mouvement très intéressant, et là séparatiste aussi, qu'on voit donc dans les mouvements d'un universalisme mais beaucoup plus terrien ou planéto-centré, tous ces mouvements qui veulent introduire une expérience du monde qui se vit à plusieurs, qui se vit avec d'autres espèces, qui se vit avec la forêt, qui se vit avec des écosystèmes flamboyants. Et là, on voit, je vous le disais au début, un mélange d'une pensée à la fois humaniste mais avancée. Ça veut dire humaniste et utilitaire. Donc, il faut vivre avec les écosystèmes. On a besoin des forêts, on a besoin des fleuves, on a besoin de respirer de l'air, on a besoin des oiseaux, on a besoin des poissons. Et puis aussi, pour certaines, qui peut commencer à avancer vers une notion beaucoup plus empathique, où là, on a une, une expérience vraiment planète centrée. Je, je vois aussi que parfois on a des leaders, même souvent on peut avoir des leaders qui eux-mêmes évoluent dans une sphère plus avancée, par exemple une sphère universaliste, donc monocentrée, mais qui vont invo invo invoquer les forces de la société en place, la réalité du terrain social, donc souvent des, des forces plutôt socio-centrées. Je pense à Gandhi en particulier, voilà quelqu'un qui avait sans aucun doute une conscience Mondocentré est probablement aussi planète-centrée, puisqu'il avait cette compassion notamment pour les, pour les animaux, mais qui a quand même fait jouer le nationalisme indien, donc qui a en quelque sorte libéré son pays par des visions nationalistes, donc du colonialisme. Donc, on voit aussi qu'on peut avoir du décalage comme ça. Il peut y avoir aussi donc le phénomène inverse, hein, on l'a vu, ça veut dire donc une société plutôt universaliste, donc plutôt mondo centrée dans sa conscience, mais qui, dans des mécanismes de peur, va se mettre à élire, ou laisser passer, ou filtrer au pouvoir, laisser se filtrer au pouvoir des gens qui ont une conscience socio-centrée, donc vers les replis nationalistes. En France, je, je, vois, je constate à l'aune de ces cartes une sorte de schizophrénie politique. Par exemple, je vois bien chez nos leaders, en particulier d'ailleurs Macron, il a fait des discours que je trouve magnifiques. Je ne parle pas si j'ai voté pour lui ou pas, mais si je regarde simplement, si j'analyse ces discours, simplement les discours, je ne parle pas de son action politique, eh bien, il y a très clairement un discours mondocentré, il y a un discours universaliste. Et puis, Make the planet great again, un peu après son investiture à l'Académie française, ça a remarquable aussi donc d'humanisme mondial et d'universalisme. Mais. Le voilà à la tête d'institutions, d'administrations, qui fonctionnent, alors, elles, pour le coup, complètement dans une conscience socio-centrée, notamment aussi dans des territoires et des chasses gardées de lutte de hauts fonctionnaires. Enfin, voilà, tout, on va dire, ce qui relève de la magouille, la lutte de structures complètement faites, complètement pyramidales, et donc complètement faites pour fonctionner dans un, dans un modèle tout à fait socio-centré. Voilà un peu ce que je peux observer sur la, sur la France. Alors, vous qui connaissez mes, mes travaux, bien vous savez combien je m'investis dans l'émergence de cette intelligence collective holomidale parce qu'elle devrait justement pouvoir porter à minima une conscience mondocentrée, centrée j'entends institutionnalisée, ça veut dire pas simplement porter par quelques organisations ou quelques leaders qui ont une vision plus universelle, mais peut-être aussi porter une conscience planète centrée. Au niveau de collectif... Cosmocentré, ça, on se trouve encore très loin de tout ça. Ça relève d'une expérience de quelques personnes, un tout petit, petit epsilon de la population humaine, mais qui commence, elle aussi, à se mailler, à se tisser avec Internet. Et ça va s'avérer très intéressant de voir comment aussi ce, ce maillage peut commencer peut-être à construire des organisations et à s'incarner non plus dans une expérience individuelle, mais dans une expérience socialisée. Voilà, petit tour d'horizon. J'espère que ça a apporté quelques quelques éléments de réflexion et, et bien maintenant j'attends vos vos questions vos feedbacks vos retours vos réflexions en sous en petit en petit comité donc petite vingtaine de personnes donc on a tout à fait le loisir de de parler quand vous le souhaitez je vous écoute bien, je, je veux bien parler, alors, as oui, okay. question, ça, oui, okay. euh, tu as posé une question, François Tu as nommé tout à l'heure, tu as fait comme une petite parenthèse, et j'aimerais bien faire un petit focus sur les lignes, tu parlais de lignes intellectuelles, corporelles, émotionnelles, artistiques et spirituelles. Mm -hmm. Est-ce que, est que sur ces cinq lignes-là, c'est ce presque un catalogue exhaustif des différentes lignes, euh, ou est-ce qu'il y en a d'autres Et puis, je trouvais ça vachement intéressant aussi de... Regardez ce que tu nommais un peu comme des écarts entre, entre les différentes maturités sur ces lignes-là. Euh, voilà, volontiers approfondir là-dessus. Oui, merci Thierry. Alors non, il n'y a, a pas un nombre de lignes définies. Il y en a autant qu'on veut en imaginer, bien entendu. Par exemple, une que je n'ai pas citée, l'alimentation. Euh, J'ai bien vu, par exemple, des étapes dans l'alimentation. De, de personnes qui vont bien entendu commencer par, par le sang, par l'alimentation carnée traditionnelle, et puis elles commencent à se questionner peut-être pour certaines sur une notion de santé ou bien pour d'autres pour une question d'environnement. Mais là, peut-être un, un questionnement dans une notion utilitaire. Et donc, ils vont peut-être aller vers cette expérience de l'écologie humaniste, mais sans avoir encore fait la reliance aux animaux, mais qui, par exemple, vont passer au végétarianisme. Voilà une étape. Et puis, si elles continuent, alors, certaines vont passer au véganisme, euh, soit pour des raisons, encore une fois, de santé ou d'environnement, donc plutôt effectivement dans cette, euh, dans cette conscience euh, mondocentrée, humanitaire, mais en restant quand même dans des structures spécistes, parce que le spéciste reste une forme tout à fait institutionnalisée, hein, je le répète, construite dans notre discours, dans notre langage, on le transpire, comme on peut transpirer, on a pu transpirer le racisme, par exemple. Hein. Et puis, certaines de ces personnes vont pouvoir continuer vers, un véganisme, en fait, qui relève euh, d'une sortie littérale du spécisme. On devrait d'ailleurs parler de non-spécisme, dont la conséquence devient le véganisme. Ça veut dire d'arrêter euh, de torturer, de, de mettre en esclavage des animaux, de se dire on va faire un sac à main avec euh, la peau d'un animal ou des, ou des chaussures, etc. Donc, il faut qu'il avance là-dessus. Et puis, on peut continuer. On peut continuer vers euh, l'alimentation crue, ce qu'on appelle l'alimentation vivante. Et puis, on peut continuer en se nourrissant moins, les jus, etc. Il y a donc toute une progression. Et puis, certains vont parler... On en entend aussi, donc du prana, hein, ça veut dire donc de l'expérience, de dire ben voilà, on n'a pas forcément besoin de se nourrir directement, totalement d'une nourriture physique. Finalement, il y a des principes d'énergie, des principes énergétiques. Et moi, en tout cas, dans cette, dans cette recherche, d'ailleurs, je fais bien l'expérience d'une décorrélation entre les calories que j'absorbe et puis les calories que je dépense. Ça veut dire qu'il n'y a pas, je dépense de toute façon quasiment, pas tous les jours, mais la plupart du temps, plus de calories que je n'en consomme. Donc, il y a des choses assez intéressantes à creuser là-dedans. Donc, voilà un exemple de ligne de développement. On pourrait parler de la musique, on pourrait parler des langues, on pourrait parler de plein de choses. Elles vont à chaque fois finalement, à leur façon, exprimer ces passages d'étapes qu'on peut avoir dans les différentes sphères entre l'ego jusqu'au cosmos. Voilà. Et je trouve intéressant, alors bien sûr, on ne peut pas toutes les pratiquer, ces lignes-là, mais il y en a des universelles. Tout le monde ne fait pas de la musique, par exemple, mais par contre, tout le monde mange. Ça, je crois qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus. Donc, euh, les universels, effectivement, sur euh, l'intellect, sur le corps, euh, sur euh, donc, le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental et euh, l'expérience spirituelle, ça, déjà, voilà quelque chose qu'on partage tous. Et il se peut, effectivement, qu'on ait des stades de développement différents suivant ces lignes-là. Voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas si ça nourrit ta, ta réflexion. C'est tout à fait. Merci. Avec plaisir, Thierry. Je veux bien prendre la parole. Volontiers. Au euh, merci encore enfin, pour, euh, pour tout ça. C'est euh, encore du gras à moudre. <rire> je suis <en> train de... <rire> Moi, ça m'a fait penser à nos biais euh, cognitifs de catégorisation et de généralisation, mmh. si je le reprends avec mes schémas. Et je trouvais ça intéressant. Euh, voilà aussi de le, le, le, le montrer par ça moi j'avais je, je peux témoigner déjà l'utilisation que j'ai faite des cartes euh, euh, que tu nous as donné la semaine dernière <rire> et je trouvais ça vraiment en top de mettre ses lentilles euh, et puis de, de dire tiens comment je peux décoder mes actions ou ce que je euh, j'ai trouvé ça très utile et je me disais tiens là je suis dans le, le pré rationnel <rire> et je trouvais ça très très alors je m'entraîne voilà donc là j'ai de nouvelles cartes je vais pouvoir jouer euh, et j'ai une euh, aussi un témoignage par rapport à ce que tu viens de dire sur l'alimentation. Et euh, pour moi, c'est complètement euh, inconscient. Enfin, c'est quelque chose que mon corps me fait et ce n'est pas du tout programmé. C'est-à-dire le passage à l'alimentation euh, végétarienne, puis euh, crue, puis etc. C'est vraiment un besoin. Donc, et je me demande si ce n'est pas lié à quelque chose de plus enfin, un autre niveau de conscience, donc je sais pas comment l'interpréter, mais qui fait que, ben, naturellement, inconsciemment, je suis ce flux-là, euh, qui fait que, euh, alors, je sais que j'ai, ça a commencé quand j'ai euh, adopté un cheval. Euh, que ça a beaucoup changé ma vie parce que c'est un enseignant pour moi et je me dis, tiens, depuis que je l'ai, voilà tout ce qui se transforme mais de façon complètement inconsciente donc j'aimerais avoir ton avis sur euh, la façon dont tu peux décoder ça et puis une deuxième question, c'est sur euh, la façon dont on peut communiquer parce que tu nous dis bien qu'il y a des codes sociaux et euh, en fonction du niveau dans lequel on se trouve il m'est arrivé de ressentir le fait qu'il fallait que j'aille à un autre niveau pour pouvoir communiquer et être comprise donc, comment toi, tu fais avec ça Voilà, deux questions. Alors, excuse-moi, peux-tu revenir à la, à la première question Parce que quand tu passes, à chaque fois, ça, ça déclenche plein d'idées. Et puis, tu passes à la seconde, ça redéclenche plein d'idées. Et comme j'ai une, une bande passante très limitée, <rire> j'ai déjà oublié la... Alors, la première, c'était le fait que tu décrivais la ligne dont tu parlais sur l'alimentation. Oui et le fait que ça m'était arrivé d'une façon inconsciente, et je me demandais si je n'étais pas connectée à un flux particulier de conscience. Oui, voilà. oui alors merci déjà d'Amnesa de, de, Delphine, parce que déjà on a un mot un peu fourre-tout, on va parler de choses inconscientes, ou on va parler d'instinct, donc il y, y a des mots assez flous, et on n'a pas un vocabulaire très précis pour parler finalement de ces étapes du psychisme de, de l'homme, en tout cas... Une chose assez certaine, quand on se met, si je reprends la carte de, de la fois précédente, prérationnelle, rationnelle, rationnel, -rationnel, eh bien, quand on a par exemple une expérience transrationnelle, il n'y a pas forcément de la pensée analytique. Il y a littéralement un état de connaissance directe, c'est-à-dire on sait. Et ça peut sembler très bizarre parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre cette connaissance directe, transrationnelle, et puis on sait juste par un simple fantasme prérationnel et d'ailleurs une personne qui vit dans le centre de gravité se trouve dans la pensée rationnelle va faire cette fameuse erreur pré-trans elle ne va pas faire la différence entre une personne qui vit et manifeste une expérience transrationnelle versus une personne qui vit et manifeste une expérience pré-rationnelle et donc ça, ça reste pareil de, peu importe les cartes de, de la conscience dont euh, je vais parler lorsque l'on dépasse l'étape rationnelle on le voit même d'ailleurs dans les neurosciences quand on analyse par exemple quelqu'un qui médite on voit bien que la partie préfrontale s'active beaucoup plus. Il n'y a, a pas de langage dans la partie préfrontale. On ne, on ne parle pas, on ne formule pas des choses. Donc, on peut avoir des expériences d'une multidimensionnalité, d'une force, d'une puissance incroyable, et on veut l'exprimer à quelqu'un, et on doit redescendre dans un espace d'expression qui nous paraît extrêmement limité par rapport à l'expérience qu'on a faite. D'ailleurs, raison pour laquelle il existe des choses qui s'appellent les arts, hein, donc la peinture, la musique, etc., qui peuvent d'ailleurs permettre d'exprimer, de communiquer un espace transrationnel, là où le rationnel ne peut vraiment, ne peut vraiment rien faire. L'expression artistique, notamment, nous ouvre une voie absolument extraordinaire là-dessus. Maintenant, sur, sur ce qui, tu sens, par exemple, pour l'alimentation, ce qui t'attire, et je, je fais, j'entends la même expérience pour tout le monde, pour, je l'ai vu pour moi et je l'entends en témoignage des gens qui cheminent sur cette, sur cette alimentation. Il y a, de toute façon, à chaque fois, si je parle de ego, sociaux, mondo, planète et cosmos, on voit la sphère de l'empathie qui augmente. Ça veut dire la capacité de se relier à ce qui relève du non-soi, donc les autres, et même l'autre que soi, notamment aussi la matière, donc qui se met à augmenter. Cette capacité de reliance, donc d'expérience directe, qui se met à augmenter. Et ça, ça ne relève pas d'un processus intellectuel. Ça d un, d un, on peut parler de l'alchimie du corps. D'ailleurs, l'alchimie, le, euh, les comptes alchimiques, ou tout ce qui relève de, des traditions hermétiques euh, dans, les, dans les traditions spirituelles, parle de ça. Ça veut dire de ces différentes sphères où une conscience se met à grandir et il y a la, la partie analytique relève d'une toute petite sphère finalement dans cette, euh, cette expérience-là. Et sur l'évolution de l'alimentation, je le constate, ça veut dire que je peux avoir toutes les conversations rationnelles du monde avec des gens qui, par exemple, continuent à manger de la viande, donc les, les, la population carniste, et bien sûr, je n'ai pas de jugement, je n'ai pas de jugement de valeur, je ne les prends pas de haut, il ne s'agit pas du tout de ça. Peu importe la sphère dans laquelle on se trouve, ça ne nous rend pas plus importants que les uns ou les autres. Ça, je tiens à, à le préciser. Ça dit simplement un stade de développement. Bon. Mais je peux amener tous les arguments rationnels, ça ne marchera pas. Je peux apporter toute l'expérience transrationnelle, ça ne marchera pas. Par contre, il peut se produire une relation compassionnelle dans une rencontre avec une autre personne, et là, quelque chose peut se produire. Mais ça ne se base pas sur le fait de vouloir faire changer une personne. Ça, ça ne marche pas. Ça veut dire d'avoir une intention pour l'autre. Ça ne marche pas. Par contre, il y avait déjà, il y avait peut-être quelque chose de prêt déjà chez l'autre, et ben voilà, ça a mis la petite pichonnette que l'autre attendait dans sa conscience, et cette conscience va se mettre à évoluer. Mais ça ne se trouve pas ou très rarement dans un espace mental l'expression mentale et analytique, souvent, elle vient après. Elle va justifier ou expliquer ce qu'on a, qu a fait, mais après coup, effectivement. Et sur la question suivante, Delphine Je crois que tu as, tu as répondu un petit peu, c'était euh, comment euh, utiliser des codes qui correspondent aux autres pour être compris. Mmh. Ça, c'était… Euh, mais je pense que tu as un petit peu répondu. Euh... Peut-être la, la, la seule chose que je peux ajouter… Et là, je vais parler que de mon expérience personnelle, donc je ne parle plus de choses universelles, enfin, comme les cartes, là, les cartes, elles existent, enfin, elles cartographient le terrain. Dans mon expérience personnelle, j'ai choisi cette posture de l'arbre, ça veut dire de la verticalité. Un arbre, ça a, ça a cette qualité extraordinaire de joindre la lumière et la matière. Ça, ça, ça lie ces deux mondes, finalement, l'immatériel et le matériel. Un arbre, il ne court pas après il ne va pas courir après toi pour te gaver de ses fruits et tu n'as pas besoin de courir après lui non plus pour, euh, voilà, pour prendre ses fruits. Il se trouve là, tout simplement. Et j'essaie moi-même de me trouver là dans le monde. Ça veut dire, s'il y a des êtres qui veulent se sentir inspirés, ils vont euh, naviguer et rencontrer d'autres êtres qui vont les inspirer. Donc, euh, il s'agit de mettre à disposition son être, en fait. Et ça touche justement à cette pratique de l'économie du don qui ne se joue pas simplement dans les, dans les flux des des biens et des services, mais ça veut dire cette, cette joie du don, donc d'où le fait que je me, je me vois, si je devais me mettre des mots, comme un humain open source, un terrien en fait, un terrien open source, ça veut dire simplement le fait d'avoir son être là, ici et maintenant. Et là, il se passe ce qui a besoin de se passer, ça veut dire des gens qui vont passer leur chemin, parce que... Ils ont un autre chemin, et puis d'autres qui vont se laisser inspirer par cette simple rencontre d'être, sans qu'il y ait forcément d'explication sans qu'il y ait forcément de, de mots. Les, euh, ça, ça touche d'ailleurs à la notion euh, indienne de gourou, au sens non dévoyé du terme, parce que quand on utilise en Occident le terme gourou, ça veut dire quelqu'un qui a une ambition pour toi, qui va te manipuler, qui tu vas devenir complètement dépendante de cette, de cette personne, alors que pas du tout, ça touche à cette expérience d'une transmission directe, qui peut se faire au contact de quelqu'un, et sans que cette personne ait une intention pour, pour toi. Et ça, on, on l'a fait tous, cette expérience. Ça veut dire qu'on inspire d'autres êtres. On, on a cette expérience de gourou pour d'autres êtres, sans qu'on ait eu l'envie le, de, les, de les manipuler, ou, ou d'autres choses de ce genre. Voilà ce que je peux dire. Ça alimente par beaucoup. Merci beaucoup. Oui, merci. Avec plaisir, Dauphine. D'autres euh, feedback, réactions, questions Oui, vous m'entendez Oui, bonjour Denis bonjour euh, référence tout à l'heure à, à un comportement à une vision mondiale de notre de notre cher président et puis référence également au fait que nous on est plutôt si j'ai bien retenu le chiffre à 70% centré sur des choses beaucoup plus immédiates qu'elle peut être pour lui la meilleure façon de, de communiquer. Alors là, il va falloir que je postule comme conseiller en communication à <rire> Télizé. Pas les encore, non. Et après, je vais postuler. <rire> je pense qu'ils vont me prendre. Ouais. Je pense qu'il y a une grande chance pour que ça marche. Euh, non, mais ça relève, pour moi, ça relève d'un exercice impossible. Ce qui me fait dire de toute façon que l'intelligence collective pyramidale, euh, donc le fait que des personnes qui peuvent avoir littéralement une, une conscience euh, mondocentrée, on, on l'avait vu par exemple aussi pour Obama, on a, a quelqu'un quelqu qui a fait des discours absolument remarquables d'universalisme, euh, alors que ça reste anthropocentré bien entendu, mais ça va beaucoup plus loin qu'une conscience socio-centrée, notamment fondée sur le nationalisme, l'ethnisme, la religion, etc. Donc euh, il y a un certain nombre de leaders comme ça qui se font élire sur ces bases de l'universalisme, et manque de peau, et ben, il y a un retour de manivelle qui se fait, parce qu'ils se trouvent à la tête d'institutions complètement socio-centrées, Complètement pyramidal, ça veut dire qu'ils n'ont pas la capacité infrastructurelle de déployer, d'institutionnaliser une conscience mondocentrée, une conscience universelle. Voilà. Donc, on voit ce, ce même mouvement qui se fait, et ça donne d'ailleurs des, des outils de, assez prédictifs, finalement. Euh, je, je sais à l'avance ce qui va se passer lorsqu'une personne avec un universalisme se, se fait élire, parce qu'elle se fait élire elle a un programme très universel. Parfois aussi même d'imaginer un passage pendant la, enfin pendant la phase électorale, on voit notamment une intelligence collective holomidale. Ça veut dire des idées qui fusent un petit peu partout, un électorat complètement distribué, il n'y a, a pas tellement de hiérarchie, il y a plutôt une multidimensionnalité de liens, de projets qui se font, de boîtes à idées, de brainstorming, d'initiatives citoyennes. Donc, ils portent le candidat avec une, avec une intelligence collective holomidale, et une, donc une infrastructure beaucoup mieux faite pour une expérience de conscience mondocentrée et universaliste, et on porte la personne, on les lit, et là, la voilà à la tête d'un truc hyper pyramidal, et tout à fait designé pour de la conscience socio centrée. Alors, comment on communique dessus Eh bien, ça reste un exercice très difficile, et je pense que ça explique en grande partie pourquoi un président français, notamment dans une 5e République, avec ce type de constitution, peut se trouver extrêmement isolé. Ça veut dire qu'on aurait un petit peu comme un président dans une entreprise et puis le Premier ministre devient le DG, un directeur général sur la partie, sur la partie opérationnelle. Mais les gens dans l'opérationnel ne peuvent pas faire autrement que d'agir déjà avec des pyramides et qui portent cette conscience socio-centrée. Alors ensuite, il y a effectivement le discours à la population d'un pays et qui là relève effectivement d'un joyeux mélange de mondo-centré et de socio-centrés Suivant les pays, on va avoir plus ou moins de sociocentrés, plus ou moins de centré, Et ça pose aussi effectivement un vrai problème, puisque les sociocentrés vont plutôt avoir des réactions soit nationalistes, soit corporatistes, ou, euh, ou euh, religieuses aussi éventuellement. Et puis ben, d'autres veulent avoir effectivement une pensée plus universelle, mais en même temps sans savoir comment faire. Parce qu'on ne sait pas comment faire aujourd'hui tant qu'il n'y a pas d'institutions qui permettent de porter ça. ça le, le, par exemple, l'Europe a un discours assez mondocentré dans sa, dans sa vision, en tout cas dans ce, qui, dans ce qui relève de sa grande vision. Et pareil, elle fonctionne aussi avec des institutions exactement faites pour, pour du corporatisme et du sociocentré, du lobbying, etc. Donc comment communiquer Je ne sais pas. Je pense que ça reste un exercice impossible et qui me font dire justement que je ne crois pas depuis longtemps à la politique telle qu'elle existe aujourd'hui. J'entends cette politique parlementaire, cette politique électorale, qui pour moi ne relève pas, ne répond pas au cahier des charges de la démocratie, ce qu'on pourrait appeler une véritable démocratie. Et ce qui me donne évidemment un plein espoir dans cette intelligence collective holomidale, qui là, je l'espère, va fonctionner beaucoup plus par des mécanismes d'émergence. Ça viendra aussi avec les monnaies libres, enfin avec tout, tout ce dont je, je parle. Il s'agit de créer les infrastructures qui permettent l'émergence d'une conscience à minimum ondo-centrée et j'espère planète-centrée. Merci beaucoup. Voilà, donc je ne peux pas postuler, mais en tout cas, pour, pour l'Élysée, je me ferai recaler, je pense. Dommage. Merci, Denis, pour cette belle question. Merci à toi. Oui, en fait, merci Jean-François. Une... Moi, j'aimerais euh, revenir sur euh, les notions d'étapes et d'État. Des... Et, oui. et euh, donc, euh, si j'imagine qu'une un, qu société socio-centrée a des États de monde centré. Mmh. Et, euh, donc, et donc, il y a pas mal d'états de monde et donc, il y a envie vraiment d'être dans cet état de monde centré. Mais en fait, comme ils se, ils se retrouvent souvent dans des états de monde centré, leur aspiration, c'est d'aller vers la planète euh, centrée. Tu comprends ce oui. que je veux dire Bien sûr. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, que, enfin, moi, j'ai la sensation, c'est que pour pouvoir passer à la planète centrée, il faut qu'ils se retrouvent eux-mêmes dans une étape, mon dos après. Il ne faut pas qu'ils soient simplement dans des états il faut qu'ils se retrouvent vraiment dans, dans une étape, dans cette étape-là, pour pouvoir passer à. C'est bien ça. Voilà, tout à fait. Peu importe les cartes de la conscience dont je, dont je vous parle, et on en verra une la semaine prochaine encore plus sophistiquée, encore plus puissante, mais de toute façon, on ne peut pas sauter les étapes. On peut, les, on peut sauter une étape transitoirement lorsqu'on a un état passager. Par exemple, je peux prendre une, une drogue, une substance, et ça peut me donner une conscience cosmique qui va durer le temps de la prise de cette, de cette substance, que je peux prendre pour justement une recherche. Mais une fois fini l'effet, je reviens à ma conscience ordinaire. Donc là, il s'agit effectivement d'un état passager de conscience. Donc ça, oui, on peut parfois sauter des étapes. Mais par contre... Pour les étapes en tant que telles, oui, on doit d'abord effectivement s'installer dans une conscience socio-centrée. Une fois qu'on a, en quelque sorte, visité ça et qu'on en a atteint les limites, on a, vu ce, on a vécu dans ce plateau un certain temps, on commence à en sentir les limites. Il y a une phase de turbulence, éventuellement de dépression, de défondrement psychique qui peut se passer parce que tout le système est référentiel à un moment ne marche plus. On peut régresser où on peut faire effectivement le saut vers une conscience plus grande. Mais on doit passer effectivement par chacune des étapes, ça reste vrai pour l'individu, et ça reste vrai à l'échelle de société. Aujourd'hui, la société humaine, on la voit bien, se trouve complètement distendue entre une régression vers ces fameux nationalismes, ces intégrismes religieux, etc., ces, ces formes identitaires, donc très, très, très sociocentrées, voire égocentrées, et en même temps, on voit bien quelque chose qui veut aussi grandir, mais qui ne se construit pas par l'institutionnel classique. Ça veut dire qu'on voit pas des entreprises ou on voit pas des administrations ou même des États-nations portées en tant que telles, j'entends en tant, tant qu'infrastructures, donc mettre des infrastructures qui portent cette conscience mondocentrée. Ça, ça va se faire avec les infrastructures que, que va apporter l'intelligence collective holomidale. Voilà. Mmh. Donc, euh, je trouve ça passionnant parce que encore ouais. une fois, on ne se trouve plus dans la dialectique problème-solution. Parce que dans mmh. la conscience socio-centrée il n'y a plus de solution. Dans la conscience mondocentrée, il y a certainement des tas de solutions, mais que la conscience sociocentrée ne peut pas avoir. Mais ça ne se verra pas avec des administrations top-down, avec des États-nations tels qu'on les connaît, avec la démocratie parlementaire non plus. Ça ne peut pas fonctionner sur des, sur des formes mondocentrées. Voilà, j'espère que ça éclaire ta, ta question. Oui, oui. Et en, en, et en fait, juste vite fait, c'est que, que ça soit individuel ou au niveau de la société, en fait, il faut déstructurer pour pouvoir se restructurer. Parce qu'on ne peut pas fonctionner vraiment avec les anciennes structures, en fait. Enfin, moi, c'est vraiment la sensation que j'ai. Oui, absolument. Il y, a, il y a véritablement une expérience déjà individuelle d'effondrement. Ce qui rend oh. ces, ces, ces, ces, ces moments où la, la conscience dans laquelle on a vécu un certain temps ne marche plus, il y a véritablement un effondrement de soi. Les grandes crises d'ailleurs de l'existence qu'on peut connaître, alors, certaines peuvent s'avérer passagères, par exemple, on fait un deuil, quelque chose de terrible nous arrive, et les, les structures cognitives et les structures de conscience qu'on avait, tout s'effondre, ça ne tient plus, et on peut faire euh, se trouver éventuellement transitoirement dans un état, dans un état transitoire d'une conscience plus grande. Et puis, la vie, elle va reprendre son cours et on revient, ça, ça peut arriver. Mais de toute façon, dans chaque transition il y a effectivement une forme d'effondrement dans le psychisme déjà de la, de la personne, une véritable crise parce qu'on sait ce qui s'effondre et on n'a pas encore pour autant à qui on construit cette conscience. Et même une fois qu'on la sent au fond de soi, il faut encore du temps et souvent des années pour construire le mode opératoire en tant que personne. Ça veut dire comment je vais vivre avec les autres dans le monde Quel contrat social je vais engager avec mes pères, avec ma famille, avec mon conjoint ou ma conjointe tous mes enfants comment je vais travailler, vais-je travailler, etc. Et alors, tu imagines, à l'échelle d'une société entière, effectivement, mmh, ça passe mmh. par des phases, déjà, de très grands doutes, de crises. Mmh. Et les crises identitaires, ça veut dire le fait de revenir en, avant, en arrière, pardon, nous montre qu'en même temps, de manière plus invisible, il y a aussi un mouvement en avant qui se, qui se met en place. Mais que les médias socio-centrés, par exemple, ne savent pas voir que la conscience socio-centrée ne sait pas voir. Donc, pour elle, il ne se passe rien. Les médias ne nous parlent que de reflux, de repli identitaire, par exemple, aujourd'hui. Ils ne oui. savent pas nous parler, ou très peu ou très mal, de ce qui se passe en même temps vers une conscience mondocentrée, voire planète centrée. Mm. Voilà, j'espère que ça Super. nourrit ta ouais. question. Avec plaisir. Ouais. Merci. Merci. Bonjour, Merci. Georges. Bonjour, Georges. Euh, Bonsoir, Georges. Euh, donc, euh, on n'a pas le plaisir de se connaître pour l'instant. On s'est téléphoné, par contre. Euh, donc, euh, bon, je n'ai pas assisté à, à, au, au webinaire de la semaine dernière, donc euh, sur les consciences, il me manque une étape. Euh, par contre, euh, au niveau de l'intelligence collective pyramidale et de l'intelligence collective holistique, je pose la question de comment va se faire la transition Comment on va pouvoir se faire la transition dans la mesure où vous expliquez, j'ai écouté d'autres conférences passionnantes, dans, vous expliquez que l'intelligence collective pyramidale est devenue beaucoup trop complexe pour pouvoir évoluer et qu'elle est à son, à son aboutissement. Mais je pense que l'intelligence collective holomidale va être beaucoup plus difficile à mettre en œuvre parce qu'elle part d'individuation. Donc, ma question, c'est là, oui, comment va se faire la transition, et comment va se faire la transition au niveau des sociétés Alors, déjà, merci de, de le rappeler, il ne faut pas perdre de vue qu'à chaque fois, de toute façon, que l'on va vers une sphère plus grande de conscience, il y a une complexité plus grande de même, lorsque j'ai commencé le premier live évolutionnaire sur les cartes de la conscience, le premier, je l'ai consacré purement à la notion d'émergence, à chaque fois, il y a un nouveau saut de complexité. De l'atome à la molécule, il y a plus de complexité dans les molécules que dans les atomes. Des molécules complexes, jusqu'aux prokaryotes, aux eucaryotes, aux cellules, aux êtres multicellulaires, etc. À chaque fois, on a ce qu'on appelle ces fameuses holarchies, et à chaque fois, on a une explosion de complexité. Donc, dans notre vie aussi, on le voit bien si on regarde déjà notre cheminement passé, on voit bien que lorsque nous avons franchi des étapes de conscience dans notre vie, nous avons en même temps une vie plus complexe et en même temps plus unifiée aussi. On voit qu'il y a quelque chose aussi qui s'unifie. Donc là, on parle de haut long, et ça je ferai vraiment un live évolutionnaire, vraiment sur ce principe. Mais déjà, voilà, notons bien que oui, chaque fois qu'il y a une évolution, il y a plus de complexité. Il y a plus de complexité dans la société pyramidale, à l'intelligence collective pyramidal, qu'il n'y en avait dans les sociétés à l'intelligence collective originelle, à savoir hein, les peuples premiers, donc les, le, le mode plus tribal, et ça ne donne évidemment pas du tout une notion de valeur. Hein. Je, ne, je ne dis pas qu'il y a plus de valeur chez un humain du monde pyramidal que chez un humain du mode tribal, je veux bien rester clair là-dessus. On parle simplement de niveau de complexité. Il y a aussi donc, beaucoup plus de complexité technologique, institutionnelle, psychique, euh, subjective, dans un monde holomidal, à intelligence collective holomidale, que dans un monde à intelligence collective pyramidale. Ça va rester effectivement très clair là-dessus. Alors maintenant, sur la question comment ça va se passer, je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux que, évidemment, travailler à l'émergence. On ne sait pas ce qu'une émergence va produire. Le principe même de l'émergence, on ne sait pas à l'avance ce que ça va produire. On peut inventer, je prends un exemple qu'on connaît bien, ceux qui ont inventé les Lego n'ont pas imaginé tout ce que les enfants ou les adultes pourraient faire avec des Lego. Ceux qui ont mis en place des protocoles Internet, comme le HTML, ça veut dire qui permet simplement de créer des pages web, donc d'écrire une page, une page web, n'ont pas imaginé tout ce qui allait se mettre en place. Donc, on voit, ces mécanismes, on voit devant nos yeux ces mécanismes d'émergence, mais on ne peut pas les prédire. Par contre, on peut avoir une méthodologie très claire pour favoriser l'émergence. Et moi, je me concentre là-dessus. Donc, notamment, plusieurs choses en, en, en hackant ou en hackant le monde. Parce que de toute façon, ça ne va pas arriver comme ça de l'espace. Ça va arriver parce qu'on hack l'existant. Un nouvel écosystème plus complexe, il pousse sur l'ancien. Il va réutiliser, réemployer les choses existantes, les briques fondamentales de l'ancien pour construire des choses plus complexes et plus nouvelles. Alors, je fais quoi là-dessus Et J'aurai bien sûr l'occasion de développer ça dans d'autres lives évolutionnaires, notamment la notion de se hacker soi-même. Euh, il y a une partie high-tech, par exemple, de développer, de contribuer à développer des crypto-technologies qui permettent de faire des applications distribuées, ça veut dire de la gouvernance distribuée, de l'économie distribuée. Il n'y a plus au centre quelques personnes qui dirigent le truc. Donc, ça s'auto-organise, ça émerge comme le fait le vivant en général. Donc, euh, voilà un axe sur lequel je travaille. Là, ça touchera à un axe plus high-tech, et notamment de travailler sur les monnaies libres. Ça veut dire déjà des systèmes monétaires qui, par leur usage même, si on se met à les utiliser, ça va automatiquement nous inviter à plus de conscience. On ne va pas le faire parce qu'on a plus de conscience, ça va, on, va, on va le faire et ça va nous aider à avoir plus de conscience. Là, ça touche au domaine qu'on appelle des architectures invisibles. Et puis, il y a les notions de développement transpersonnel ou du low-tech aussi. Ça veut dire de changer, par exemple, des structures de langage. J'aurai l'occasion de vous expliquer un jour pourquoi je parle en F prime, donc que je n'utilise pas le verbe être, par exemple. J'aurai l'occasion de parler plus pourquoi j'ai fait aussi évoluer mon alimentation, des choses que je pratique dans la respiration ou dans le corps, la pratique de l'économie du don, etc. Donc des choses qui favorisent de l'émergence autour de moi, je ne sais pas ce que ça va produire, mais aussi en moi. Ça veut dire que lorsque j'ai changé ces architectures-là, j'ai vu aussi des choses se produire en moi que je n'attendais pas du tout au moment où je les ai faites. Mais il y a une sorte d'instinct et puis d'approche, on va dire, donc sensorielle, de, de, de tester, hein, empirique, qui fait que ben, j'ai eu envie d'essayer. Et puis, ça donne des, des résultats intéressants. Voilà ce que je peux dire, Georges. Merci. Avec plaisir. On prend peut-être une toute dernière question, s'il y en a une. L'heure retourne très, très vite. Salut, Jean-François. Oui. oui, bonsoir, Cyril. Ça fait plaisir <rire> de te voir. Je suis très heureux de te voir. Moi, j'ai la chance de te connaître. Pas, je dis bien, je pas le plaisir. J'ai la chance et l'honneur de te connaître. Et je voudrais rebondir bonsoir. sur cette question de, de la transition, parce que j'avais noté juste avant le même, même genre de question, mais peut-être pas au niveau collectif, mais au niveau individuel. Je sais que tu as eu plusieurs vies. Euh, que tu es passé aussi, euh, comme moi et comme beaucoup, sans doute parmi nous, par euh, des crises, euh, voilà, qui nous ont mené à, à un changement, meilleur je ne sais pas, mais un changement pour une autre, une autre version de nous-mêmes. Euh, moi, ma question, la question que j'ai envie de te poser, que je me pose depuis maintenant un certain temps, j'ai quelques éléments de réponse, mais je voudrais bien avoir ta, ta vision là-dessus. Parce que finalement, est-ce qu'il faut véritablement une crise pour changer Alors, oui J'en suis triste et peiné. <rire> mais s'il y a d'autres moyens ou d'autres processus, est-ce que tu pourrais nous en partager Super question. Écoute, ce qui me vient là, spontanément, euh, la question se joue peut-être moins sur la crise que notre relation à la crise. Parce que des effondrements psychiques, je continue d'en vivre et je sais que j'en aurai encore. Et franchement, effectivement, ça n'a rien d'agréable. mais Aujourd'hui, par exemple, je sais que je peux passer par des mini-dépressions. Je sais que j'ai un état dépressif mmh. et je sais ce que ça veut dire. Et ça change tout par rapport à avant, où j'ai fait des très grosses dépressions, où j'ai connu des crises très fortes dans ma vie. J'en ai aussi connu qui m'ont amené en prison, certains le, certains le savent. J'ai connu vraiment, j'ai touché le fond. J'ai fait euh, aussi dans l'enfance, je le sais maintenant, des dépressions. J'ai fait en tant qu'adulte des très grosses dépressions. Euh, j'ai dû faire aussi une analyse, etc. Bon. Tout ça, des choses qui m'ont ensuite aidé à me, à me construire. Donc, rétrospectivement je vois les fonctions qu'elles ont eues et ça s'avère dangereux parce que lorsqu'il y a une déconstruction psychique une déconstruction d'un système de croyance une déconstruction de tout notre système référentiel évidemment, ça, si on ne sait pas interpréter ce qui se passe on peut y rester, littéralement il y a des oui. gens qui se suicident, il y a des gens qui prennent des voies tellement mauvaises ensuite suite à leur souffrance personnelle qui vont sombrer dans l'alcool, qui vont, qui vont commettre un crime, qui vont, peu importe, il y a des tas de de pathologie que ça peut créer et ça peut mal se finir, donc de toute façon vivre nous met en danger de mort ça faut le savoir, <rire> il ne faut pas oublier ça maintenant euh, avec l'expérience, des crises on en aura encore mais on peut avoir un regard déjà différent sur elles on les vit différemment et on peut avoir aussi une réponse technique à la crise aussi tout à fait différente, par exemple je sais que lorsque une partie de, de ma réalité s'effondre, je sais ce qui se passe je ne cherche pas nécessairement à résoudre. Je vais m'installer dans cet état, c'est ce que j'appelle ces zones grises. Euh, ouais, ça ne va pas bien, c'est un côté vraiment pas agréable, mais je sais le dire, déjà, Donc euh, aux personnes qui m'entourent, je me dis, bon, là, il faut que j'aille dans ma grotte, ou j'ai besoin d'aide pour telle ou telle chose. Je sais le dire, et je sais ce qui se passe. Et je sais que passer ce seuil-là, passer ce col, il y a un autre horizon derrière. Ça, je le sais. Donc déjà, quand on a cette expérience-là, mon Dieu, -ce que, peut, ce que ça peut aider donc voilà, pour moi, ça se joue vraiment sur la différence entre la crise, oui, ça, il y en a, ça fait partie de la vie, ça veut dire des mécanismes de déconstruction, on ne sait plus voir, on ne sait plus expliquer, on ne sait plus comprendre, il n'y a plus de repères, et la relation à ça, où là, il y a quand même ce centre qui reste intact, hein, ce témoin qui reste intact dans toute cette tourmente, et qui simplement se met en attente, et qui laisse le processus se faire. Là, d'ailleurs, la, la partie mystique, des traditions alchimiques, explique très bien ça, Donc dans, dans la partie symbolique, évidemment, de ce qu'on appelle l'alchimie. Voilà, merci pour cette belle question. Merci à toi, François. Avec plaisir. Eh bien, on, on va se dire au revoir. Je vous remercie pour, euh, encore une fois, ce moment génial, pour les, les questions géniales que j'ai reçues, qui m'inspirent, parce que ça m'oblige à aller chercher aussi au fond de moi, si quelques, si quelques réponses existent, quelques expériences qui permettent de répondre, ou alors aussi de dire « ah ben non, je ne sais pas » et ça me donnera l'occasion d'explorer. Alors, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine et nous allons donc euh, euh, parler de quelque chose, lors d'une carte de conscience plus évoluée encore, enfin plus fine encore, qui s'appelle la spirale dynamique. Donc là, on va aller dans un nombre de niveaux encore plus fins et on verra qu'il y en a d'autres. Mais déjà, si on comprend bien la spirale dynamique, on aura vraiment fait un travail sympa ensemble. Il y aura un replay, bien sûr, sur YouTube. Vous pouvez, bien sûr, poster vos commentaires sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Je vous y invite. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook Les Humanonautes. Répondez bien au petit questionnaire qu'il y a dessus parce que ça permet de voir les motivations. Je ne prends pas tout le monde, tous les gens qui s'inscrivent, je ne les prends pas forcément. Je veux voir des vraies motivations. Je vous remercie. N'hésitez pas si vous voulez apporter vos compétences. J'en ai besoin pour euh, du montage. Il y en a besoin de webmaster. Il y a besoin d'animation vidéo et choses comme ça. Donc, si vous les avez, la traduction aussi, n'hésitez pas. Et puis, vous pouvez me soutenir euh, en allant sur euh, ma page euh, nouvellecom slash don si vous voulez euh, me soutenir euh, matériellement. Voilà, merci beaucoup. Et puis, je vous donne euh, rendez-vous lundi prochain, 18h. Belle semaine à vous. Prenez soin de vous. Hein. Bye bye. Merci, Jean-François. Merci. Avec plaisir.